Bienvenue sur cette vidéo, comment vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps grâce à un conseil bête comme fou. Et cerise sur le gâteau, ce conseil permet même de perdre du poids, voire même de maigrir. T'es prêt Non, parce que là tu vas tomber de ta chaise. Prends du temps pour mastiquer tes aliments. Tu vas comprendre, c'est simple. Tu sais que la salive contient des enzymes qui vont commencer à faire le travail de digestion. À la vitesse où on mange actuellement, Évidemment que l'organisme doit produire un maximum de sucre gastrique pour digérer. Un truc, tu sais, hyper acide. Super bon pour le corps, quoi. Le taf est trop compliqué et bien souvent, ça passe dans le gros intestin. Ça fermente, ça putréfie, ça crée une bonne saloperie. Et en plus de ça, on y ajoute de l'eau, histoire de bien dissoudre les sucres gastriques. Évidemment, fais ça à tous les repas pendant des années et regarde comme tu t'abîmes. Je te fais pas une liste de maladies, c'est pas très compliqué. Par contre, si tu apprends à prendre le temps, Premièrement, tu vas certainement manger moins. Tu vas être beaucoup moins fatigué par tous les mécanismes que met en place ton corps pour compenser le travail que toi, tu n'as pas fait. Je te promets que tu vas avoir une bien meilleure énergie pour performer dans ta journée. Les études montrent que les gens qui mangent peu, mais bien, vivent beaucoup plus longtemps. Mais ça, tu le sais, je ne t'apprends rien. Tu sais aussi maintenant que si ton corps reçoit les aliments bien mâchés, il pourra utiliser tous les nutriments qu'il lui faut sans en perdre tu auras beaucoup plus d'énergie dans ta journée. Et qui dit énergie, dit journée beaucoup plus productive. Ajoute à ça le fait que tu mangeras moins, puisque ton cerveau aura eu le temps de recevoir le signal, et donc tu abîmeras beaucoup, beaucoup moins tous tes systèmes. Sous cette vidéo, tu trouveras plusieurs liens qui t'amènent vers des petits cadeaux ou vers d'autres offres. Pense à liker le petit pouce et à t'abonner. Deviens chaque jour une meilleure version de toi-même.